Aujourd'hui, nous voulons parler de l'adoration en tant qu'une transversalité chrétienne. L'adoration, comme nous l'avons dit, par le pouvoir du Saint-Esprit, c'est une relation d'amour qu'on développe avec Dieu de manière permanente. Le verbe développé ici n'est nullement innocent. Et laissez-moi vous dire que tout ce qu'on fait sans amour n'est que du vin. Tout ce qu'on fait sans amour n'est que du vin. Et apôtre Jean qu'on considère en tant qu'apôtre de l'amour, peut nous en dire beaucoup plus. Lisez ces épîtres. Aujourd'hui, je veux vous dire que pour être réellement chrétien, il faut être un adorateur. Un pasteur doit être un adorateur, un adorateur-pasteur, et non un pasteur-adorateur. Un musicien évangélique, il doit être un adorateur-musicien, et non l'inverse, un chanteur évangélique, il doit être un adorateur-chanteur. Il en a de même pour le prédicateur et tout le reste. Personne ne peut réellement plaire à Dieu en lui rendant service, mais en étant sa propriété privée. Le succès de notre ministère dépend de notre relation d'amour avec le Seigneur, de notre adoration. Avez-vous déjà lu le parcours de Moïse? Sa vie peut nous enseigner beaucoup de choses. Prenez du temps pour lire le Pentateuch, les sept premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Si du point de vue économique, le pétrole par exemple est un produit transversal, du point de vue évangélique, du point de vue de la spiritualité, l'adoration est transversale. Car tout ce que nous faisons pour Dieu, parce que nous lui appartenons, pour ce que nous voulons exprimer notre amour à son égard, est un acte d'adoration. Quand le pétrole se fait rare, le pétrole qu'on considère comme un produit transversal, la vie devient presque invivable. De même, quand on néglige sa relation avec Dieu, quand l'adoration se raréfie, on devient spirituellement précaire et les conséquences sont tout à fait néfastes. Restons dans l'adoration, restons au pied de Dieu, Malgré les épreuves, parce que l'adoration est transversale. Ça a un impact sur notre vie spirituelle, notre ministère et tout le reste. Restons dans l'adoration. Adorons le roi des rois. Que ces paroles soient contagieuses au nom de Jésus. Que ces paroles soient contagieuses au nom de Jésus. Adorate Bertin dorville mort pour vous servir. 509-33-56-93-92 509-33-56-93-92 Pour tout contact, demeurez béni au nom de Jésus.